Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement des minorités dans le cinéma. C'est le 88e Academy Awards, which means this whole no black nominees thing has happened at least 71 other times. I'm sure there were no black nominees some of those years, say 62 or 63, and black people did not protest. Why? Because we had real things to protest at the time. You know, we're too busy being raped and lynched. To Rassurez-vous, tout va bien se passer. Alors déjà, qu'est-ce qu'une minorité Un énième qu'on a inventé pour faire semblant qu'on avait quelque chose à dire alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez vraiment le mal partout. Hein. Une minorité est une communauté d'appartenance unie par des liens religieux, ethniques, linguistiques ou culturels pourvu que les liens entre les membres de la minorité soient assez anciens et durables pour fonder une identité distincte du reste de la population. L'usage du mot minorité souligne souvent un manque de cohésion sociale. Sans blague. Bon, soyons clairs, la minorité c'est avant tout l'opposé de la majorité, non Alors il est important, avant de prononcer des termes aussi troubles qu'un pédiluve de piscine municipale, de préciser d'où on parle. Parce que ces notions, bah, elles sont pas arrêtées. Elles varient en fonction des pays, des années. Petit quiz pour voir si vous suivez. Quel est le point commun entre Mouss Diouf et Mimimati À part qu'ils ont joué dans des super productions françaises, je veux dire. Oui, ce sont des minorités Pourquoi Bah déjà, euh, Mousse ouf, parce que... Il est mort. Ok, il y en a beaucoup en ce moment, mais il y a pas de quoi non plus en faire une majorité. Ce serait pas un peu comme les fans de Johnny C'est justement à où je voulais en venir. Eh oui, au risque d'en choquer certains, les fans de Johnny sont bel et bien une minorité. à part peut-être en Picardie. Mais une minorité peut en cacher une autre. Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les non-souchiens. Vous voulez dire que les banlieues n'étaient pas de Charlie. Les non-souchiens n'étaient pas de Johnny, pardon. Les non-souchiens brillaient par leur absence. Petit rappel, sous-chien a été utilisé pour la première fois par Oria Boutelja sur le plateau de Ce soir ou jamais. Il avait par la suite été joyeusement critiqué par Pinkelcrot, heurté d'avoir été comparé à un vulgaire conifère. Dans sa détresse, nous rejoint d'autres joyeuderies qui ont repris le mot à leur sauce, comme les créateurs du site Français de Souche ou les graphistes de Valeurs Actuelles. Chapeau l'artiste. Polémique mise à part, une chose m'a tout de même sacrément étonnée. C'est bien la première fois qu'un intellectuel blanc de plus de 60 ans s'émeut du manque de noirs, d'arabes et d'asiatiques sur nos télé françaises. Pourtant, il y aurait de quoi se plaindre, hein. Vous allez dire que j'exagère. Oui, t'exagères. Voyons cela. La France refusant de faire des statistiques ethniques de sa population, il est difficile de comparer ces chiffres avec ceux du CSA. Mais essayons tout de même. Le CSA, dans son baromètre de la diversité, donne pour 2015 un total de 14% de personnes perçues comme non-blanches dans ses programmes. Ça veut dire quoi perçues comme non-blanches Oh la ferme mmh. <rire> Je vais les D'après Eurostat, les personnes issues de l'immigration, première ou deuxième génération, représentent 30% de la population française. En autant de ces 14% donnés par le CSA des programmes tels que le JT, les émissions d'enquête, genre 90 minutes, 60 minutes, qui, avouons-le, stigmatisent sacrément bien les individus racisés, ben il nous reste. Euh, pas grand-chose. Oui, bon, pas grand-chose, c'est pas concret, d'accord. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre les séries télévisées préférées des Français. Ça, c'est concret, hein Alors, en 1, les petits meufs entre amis d'Agatha Christie En 2, Capitaine Marlowe En 3, Joséphine Lange-Gardien En 4, Camping Parade... Ça vous va si j'arrête là C'est top, me déprime Bon, peut-être pas autant le fait d'avoir reconnu Aurélie Connaté de la Starac 2 dans la bande-annonce Elle est métisse d'ailleurs, non Oui, elle est virée aussi, non mm. Et a remplacé Princesse Erika. Le problème c'est que la plupart des rôles confiés à des individus racisés sont des rôles clichés, à savoir des jeunes de banlieue, des videurs. Et au même titre que je m'offusquais de voir des rôles de femmes, je proteste contre la création des rôles de noirs, d'asiatiques ou d'arabes. Les réalisateurs ne créent plus de personnages, ils usent et abusent de stéréotypes, ce qui les alimente. Chao, Pierre-Paul Ling. Rachid Abdoul Mohamed Ben David, Maurice, Isaac, Benichou. Les individus issus de minorités dites visibles, qui du coup ne le sont pas vraiment, n'ont d'autres choix s'ils veulent voir des personnages à leur image que de prendre la plume. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. Because of writers like Chinua Achebe and Kamara Lae, I realized that people like me, girls with skin, the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign. Mais les histoires peuvent aussi être utilisées pour empêcher et humaniser. Les histoires peuvent brûler la dignité des gens, mais les histoires peuvent aussi réparer cette dignité Quand est-ce que, comme le font Shonda Rhimes dans Grey's Anatomy, Aziz Ansari dans Master of None, ou Richard Price et Steven Zalian dans The Night of, on va enfin, en France, donner des rôles à des individus racisés sans que ce soit un événement politique Peut-être en ouvrant la porte à de nouveaux réalisateurs ah tiens, vous voulez voir la photo de classe issue du film Le Concours, un documentaire sur la FEMIS, une des plus prestigieuses écoles de réalisation Voilà, ça en dit long sur le changement qui s'annonce, non Il y a quand même des femmes, me direz-vous Mais parce qu'il y a des quotas de femmes. On a créé des sections pour les femmes. Alors la meilleure actrice, la meilleure réalisatrice. Il y a des festivals de films de femmes. Aux États-Unis, d'ailleurs, ils ont commencé à faire euh, des festivals de films latinos. En Australie, des festivals de films indigènes. À Cannes, la sélection a un certain regard. Hey, if you want black nominees every year, you need to just have black categories. You already do it with men and women, think about it. There's no real reason for there to be a man in a woman category in acting. It's track, it's not, come on No reason. Perçu comme non blanc, racisé, peu importe les termes que vous utiliserez, être français en France, on conviendra que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus exotique. Alors dites-moi, non mais parce que si vous savez ça m'intéresse hein, vraiment, à partir de quelle génération c'est-on d'être une minorité voilà c'était le cinquième épisode de D'Où Tu Parles, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des likes, des pouces bleus, euh, abonnez-vous sur la chaîne, allez voir les autres vidéos aussi qui sont tout aussi passionnantes. Et ben moi je vous retrouve euh, pas dans deux semaines parce qu'il faut pas déconner, c'est Noël pour moi aussi, mais je vous retrouve euh, bientôt, voilà. Et bah euh, ben, d'ici là portez-vous bien, joyeux Noël, bonne fête euh, et, euh, et ben salut. Oh. Je vois celui-là. Tu dis les jeux.